Bonjour, vous vous êtes sans doute déjà posé la question, comment trouver assez rapidement la note, comment retrouver par exemple la quinte de do dièse, la sixte mineure de sol Comment faire ça rapidement, de tête euh, C'est quelque chose qui peut être assez utile, qui est assez utile dans pas mal de situations. Et moi je sais que j'ai euh, pendant longtemps, pendant plusieurs années, toutes mes premières années de solfège, j'étais vraiment perdu là-dedans, j'avais aucun repère, et puis un jour, à force de m'intéresser à beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses, un jour je suis arrivé à le faire, et j'ai compris un peu la logique de tout, ce, de tout ça, et j'ai un peu, je me suis dit c'est dommage qu'on m'ait pas appris ça, on m'ait pas appris cette logique un peu plus tôt, donc c'est ce que je vais essayer de faire justement dans cette vidéo, vous donner des informations précises pour avoir des bons repères et pour... En gros ne jamais vous tromper ou très rarement vous tromper pour trouver le nom d'une note à partir d'une référence et de l'intervalle. Alors la première des choses à comprendre c'est comment sont agencés le nom des notes dans notre système, on pourrait dire occidental je crois, de, de musique, donc avec 12 notes. C'est un système comme un autre qui est extrêmement utilisé, très largement utilisé, et qui contient les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, DO avec des dièses, ça c'est important de comprendre comment ces notes sont agencées, quelles sont les distances entre chacune de ces notes, alors la meilleure façon pour moi, de mon point de vue, la meilleure façon de comprendre ça, c'est de regarder un clavier de piano, c'est extrêmement flagrant sur un clavier de piano, donc sur un clavier de piano on a un DO qui est ici, c'est le repère, en général on prend ça comme repère, c'est la touche blanche qui est juste à gauche de deux touches noires voilà. vous voyez qu'il y a deux touches noires, trois touches noires deux touches noires voilà. juste à gauche de n'importe quel groupe de deux touches noires donc ici mais aussi ici vous avez la note DO okay. lorsque vous montez vers la droite donc vers les aigus en, en ne jouant que les touches blanches vous décrivez les notes DO ré MI FA SOL LA SI DO si je le dis en, les, en, les, en appuyant dessus DO RE MI, FA, SOL, LA, SI, DO, et je vois que je retombe sur un DO parce que c'est juste à gauche de deux touches noires donc ça c'est la première chose et ensuite les touches noires ce sont des notes qui sont entre ces deux touches blanches donc là on voit pas qu'elle est entre la touche parce qu'elle fait pas tout, le... elle va pas jusqu'en bas mais, mais quand on monte on voit bien qu'elle est entre les deux et ça c'est un DO un peu plus haut ou un Ré un peu plus grave donc on appelle ça do dièse ou ré bémol donc ça c'est simplement le nom des notes comment mémoriser ça ce qui est très important d'observer là et de retenir pour calculer les intervalles et le nom des notes à partir d'un intervalle c'est de voir qu'entre mi et fa et si et do il n'y a qu'un demi-ton donc en fait ce n'est pas parfaitement régulier alors ça se répète tous les do évidemment mais un coup il y a trois touches blanches et après il y a un demi-ton, et là il y a quatre touches blanches, donc ça c'est important de, de repérer cette dissymétrie, on pourrait dire, hein. deux touches noires, trois touches noires, voilà, donc il y a deux blocs en fait, et donc ça il faut absolument le mémoriser, moi je sais que mon repère il est visuel surtout, parce que là on voit très bien qu'entre mi, fa et si, do, il n'y a qu'un demi-ton, ça c'est très important, c'est très important d'avoir de, de, un clavier de piano devant les yeux, et de voir qu'entre mi, fa et si, do, il y a un demi-ton, et pas de l'apprendre, parce que dans un bouquin j'ai vu qu'entre mi, fa et si, do, il n'y a qu'un demi-ton, alors on ne sait pas pourquoi. Non, si vous regardez un clavier de piano, vous avez la réponse, vous avez tout devant vos yeux en fait, il suffit de, de, de mémoriser le nom des notes, ce n'est pas très très difficile. Alors vous allez peut-être vous dire, oui mais moi je n'ai pas de piano, mais vous n'avez pas d'excuses. Parce que aujourd'hui, vous tapez euh, Play Piano Online et vous avez des dizaines et des dizaines de sites qui vous proposent un clavier piano où vous pouvez cliquer sur les touches et entendre le son que ça fait. Vous n'avez même pas besoin d'un vrai, vrai clavier. C'est mieux avec un vrai clavier, évidemment, c'est plus sympa. Mais euh, voilà, vous n'avez pas d'excuses aujourd'hui si jamais vous voulez mémoriser un peu le, la logique d'agencement des notes et donc leur intervalle euh, des, des notes de musique et ben le clavier piano c'est vraiment ce qu'il y a de, de mieux pour mémoriser ça maintenant qu'on sait ça on a, on a quasiment tout là on a quasiment tous les éléments pour arriver à faire ça si je vous dis c'est quoi la note qui est 4 demi-tons plus aigu que do dièse il suffit déjà de, prendre, de trouver le repère donc do dièse qui est ici et 4 demi-tons plus aigus il suffit de se décaler de 4 touches vers la droite puisque les aigus ça va vers la droite donc, si je monte d'un demi-ton, c'est cette touche. Voilà, donc à chaque fois que je, dé je décale, euh, les demi-tons, ils se décrivent pas comme ça. Hein. Ils se décrivent lorsque j'ai mon doigt vers la partie haute et que je, je fais ça. Là, on voit les demi-tons et on voit qu'entre entre, mi-fa et si-do, il bah, n'y a qu'un demi-ton. Hein. Donc, quatre demi-tons plus aigus que do dièse, parce que c'est un demi-ton à chaque touche qu'on... Euh, à chaque fois qu'on se déplace d'une touche, c'est un demi-ton, C'est pas un ton. Hein. Un ton, c'est deux demi-tons. Donc, 4 demi-tons de plus que do dièse, 1, 2, 3, 4, c'est un fa. 5 demi-tons de moins que sol bémol, alors sol bémol, le sol il est là, le sol bémol c'est sol, un demi ton plus grave, donc c'est ça. Et donc 5 demi-tons plus graves que cette touche là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un ré bémol ou un do dièse. Ces intervalles, 3 demi-tons, 5 demi-tons, tout ça, ça porte un nom. Chaque intervalle, donc chacun des 12 intervalles, puisqu'il y a comme il y a 12 notes, donc 12 demi-tons possibles, chaque intervalle a un nom. Donc ça, c'est important de les connaître euh, par cœur, ces intervalles. Évidemment, au début, c'est bien d'avoir une feuille sous les yeux. Alors, il y a une feuille qui est disponible, il y a un fichier PDF qui est disponible euh, gratuitement sur mon site, je le mettrai en lien sous cette vidéo. Et donc en fait, ce qui est bien d'avoir comme repère pour les intervalles, c'est les intervalles qui se trouvent dans la gamme majeure, la fameuse gamme de Do majeur, donc toutes les touches blanches. A chaque fois que je monte, eh ben, en fait, je monte d'un chiffre. Donc là, cette note, on appelle ça... C'est pas un intervalle. Et de cette note à cette note, quand je monte d'une du, note, touche blanche, hein, c'est une seconde. Seconde, tierce, quarte. Quinte, sixte, septième, et on arrive sur l'unisson, sur l'octave, c'est un intervalle d'octave. Euh, donc, et on, je peux simplement dire 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est une quinte, j'ai qu'à compter, hein. je commence par 1 sur la touche. Voilà. Et donc tous ces intervalles sont soit justes, soit majeurs, ce sont les intervalles de la gamme majeure. Seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste sixth majeur, septième majeur, et on arrive sur l'unisson. Et ensuite, les autres intervalles sont, quand ils sont plus petits, ils sont mineurs. Ils ne sont pas majeurs, ils sont mineurs. Et un intervalle juste, s'il est un peu plus aigu, il est augmenté, et s'il est un peu plus grave, il est diminué. Donc par exemple, ici, là, on a une tierce mineure. Là, on avait une tierce majeure, une tierce mineure. Voilà. Donc si je vous décris tous les intervalles un par un, les douze, ça fait fondamental, enfin, repère, Tonique. seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, quarte juste, quarte augmentée, mais on peut aussi l'appeler quinte diminuée, quinte juste, sixte mineure, ou quinte augmentée si vous voulez, sixte majeure, septième mineure, septième majeure, et on est arrivé sur le do. ça c'est l'échelle des intervalles en fonction de en fonction de, de, de, de, des demi-tons, donc on pourrait dire l'échelle chromatique des, du nom des intervalles, et ça c'est important de l'avoir en tête, ça prend un peu de temps d'apprendre ça, et c'est avec l'expérience que vous allez mémoriser, mais ça c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir sous les yeux, et en, là encore je me réfère au, au PDF qui est disponible et téléchargeable gratuitement sous cette vidéo. Là on a quasiment tous les éléments, il nous en reste quand même quelques-uns, enfin notamment un, parce que j'ai pas encore expliqué comment les trouver rapidement, parce que là, on a, on a tout ce qu'il faut, on a un clavier de piano dans la tête, on a les intervalles dans la tête, mais si à chaque fois il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, c'est long Donc, il y a des astuces pour justement aller vite, euh, c'est des astuces que moi j'ai développées un peu avec, euh, avec les années de pratique, à force de, quand je parlais avec d'autres musiciens et qu'il fallait vite savoir qu'elles étaient euh, la six majeure de sol bémol, et ben du coup, faut, faut aller rapidement, faut avoir des astuces. Donc moi, une des astuces déjà que je pourrais vous conseiller, c'est de retenir par cœur les, euh, les noms des triades majeures. Un accord de SOL majeur, quelles sont ces notes SOL, SI, RÉ. Ça c'est des choses que je vous conseille vraiment, donc que les accords majeurs, donc il y en a 12 hein, c'est pas très... Voilà. C'est euh, Donc un accord, de, un accord majeur, c'est un accord qui contient une note de référence, une tierce majeure, enfin sa tierce majeure, et sa quinte juste. Et donc comme ça, ça si vous... Quelqu'un vous demande c'est quoi la quinte juste de Ré, par exemple, je sais que Ré majeur c'est Ré Fa dièse là, ben, du coup c'est là. La quinte juste de Ré c'est là. Je le sais immédiatement parce que j'ai retenu Ré Fa dièse là. Voilà. Je l'ai retenu et dans l'idéal ben, je sais jouer sur la guitare ou je sais jouer sur le piano, enfin, je ne sais pas juste par cœur euh, Ré Fa la, Do Sol. <rire> Ça c'est pas la meilleure euh, mémorisation. Euh, et donc pour toutes les triades, et donc il y a des triades qui sont compliquées. Par exemple, je sais pas moi, Fa dièse majeur, Fa dièse, La dièse, Do dièse. Voilà, ou Sol bémol majeur, donc ça va faire Sol bémol, euh, Si bémol, Ré bémol. Donc il y en a certaines qui sont compliées comme ça, des, des triades, mais ça c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous aider. Alors, euh, vous allez aussi remarquer que, au niveau des quintes, en fait, quand c'est aussi une astuce à savoir, ça. Lorsque vous arpégiez un accord, lorsque vous voulez trouver la quinte d'un accord plutôt, en fait, dès que la fondamentale, donc le repère, la note de référence, elle est dièse ou bémol, ou bécart, c'est-à-dire sans rien, et bien sa quinte, c'est pareil. Donc la quinte de SOL dièse, ça ne peut pas être une note qui s'appelle par exemple DO. Voilà. La quinte de SOL dièse, c'est une note quelque chose dièse. La quinte de SOL bémol, c'est quelque chose bémol. Tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui est quand même important à remarquer. Il y a une exception c'est la quinte de Si bémol et de Si. La quinte de Si bémol c'est un Fa, et la quinte de Si c'est un Fa dièse. Voilà, c'est la petite exception euh, à la règle. Donc ça, ça va vous donner un repère qui vous permettra de calculer rapidement un intervalle. Donc Par exemple, si on me demande une six majeure de n'importe quelle euh, note, dans ma tête, tout de suite j'arpège l'accord majeur, et je monte d'un ton. Par exemple, la six majeure de Fa dièse, Fa dièse la Do dièse, Ré dièse. Do dièse, je monte d'un ton, c'est Ré dièse. Euh, un autre, on va dire, je sais pas moi, la septième, de, la septième majeure de Ré bémol. Donc là, pour la septième majeure, plutôt que de monter d'une quinte et de monter encore de deux tons, bah, je descends d'un demi-ton, parce que la septième majeure, elle est juste un demi-ton plus grave que la fondamentale. Donc Ré bémol, je descends d'un demi-ton, c'est Do. Ces astuces, j'espère qu'elles vous seront bien utiles. Gardez quelque chose en tête. Là, vous avez, je pense que vous avez tout pour maîtriser ce type d'exercice de, trouver le nom d'une note à partir d'un intervalle donc c'est à dire maîtriser la gamme chromatique notée en intervalle savoir comment les notes sont agencées euh, sur un piano où sont les dièses, où sont les bémols et entre mi-fa et si-do il n'y a qu'un demi-ton et l'autre chose c'est de développer des astuces pour aller vite, pour arpéger des accords et trouver rapidement des grands intervalles mais ça, ça ne, vous n'intégrerez pas ça si vous n'utilisez pas donc moi ce que je vous conseille plutôt c'est d'imprimer les documents qui sont nécessaires, qui vous sont nécessaires pour arriver, si vous, je sais pas pendant le, vos cours de, de guitare ou pendant vos cours de solfège ou pendant je sais pas. Quand vous avez besoin de trouver des intervalles, ayez ces documents à disposition. Et à force de les utiliser, vous allez développer des automatismes un peu tout seul. Et avec le temps, vous allez justement aller beaucoup plus rapidement. Faites plutôt ça plutôt que passer des heures et des heures et des heures à apprendre plein de trucs par cœur et que ça ne vous serve pas en fait, voilà c'est plutôt à force de pratiquer, au bout d'un moment vous allez vous sentir obligé de développer des automatismes et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut apprendre les choses plutôt que juste apprendre par cœur. Euh, fa do sol ré la mi si si mi la ré sol do fa, voilà, c là c'est le cycle des cartes et le cycle des quintes et l'ordre des dièses et des bémols du coup, ça c'est aussi quelque chose qui peut être utile mais bon moi je sais que ça fait partie des choses que j'ai appris par cœur quand j'étais en solfège, pourquoi pas euh, J'oserais n'oserais pas dire que ça m'a pas été utile, mais, euh, mais voilà, c'est mieux de à force de pratiquer et en ayant les bons documents à disposition, ben au bout d'un moment, vous allez, vous allez développer des automatismes qui vous permettront de faire ça sans document euh, devant les yeux. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, que ces petits secrets, ces petits conseils euh, vous aideront bien à comprendre tout ça. C'est quelque chose qui fait un peu peur, hein, dès qu'on parle de noms de notes, d'intervalles, de oh, « on dirait que c'est des maths hyper compliquées et tout ». C'est pas si compliqué que ça, il suffit juste de, de comprendre un petit peu le système, comment il fonctionne, et, et voilà, c'est un système qui est particulier. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura bien plu, laissez un commentaire sous la vidéo pour dire ce que vous pensez de cette vidéo, mettez un pouce en l'air si elle vous a plu, partagez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne, évidemment.